un petit témoignage. La prédication de l'autre fois-là m'avait tellement marqué. Oui. Pendant que je pasteur prêchait, oui. j'étais en train de, de pleurer. Oui. Donc cela nous a laissé les secrets jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années. Bon, à l'époque, nous étions tous des étudiants, mon frère et moi, dans deux villes différentes. Lui, pendant ses études, avait présenté une jeune fille à sa maman pour fiancée. Tout allait bien. On attendait qu'il finisse ses études pour le mariage. Il s'est avancé. Pendant ce temps-là, j'attendais encore mes vacances. Dès que j'arrive, ma maman se met à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je ne sais pas ce que je vous faire maintenant te rappelle de la fille depuis depuis depuis depuis depuis, depuis on refusait à ton frère j'avais même oublié que cette histoire continuait mon fils arrive et me dit que j'abandonne celle là c'est celle que celle -là. que tu veux ou pas c'est elle que j'épouse j'ai dit il n'y a pas de problème mon frère arrive j'ai dit, mais comment Il me dit non. Je me suis rencontrée avec l'ancienne. Elle a beaucoup pleuré et c'est elle que je veux maintenant. C'est elle que tu veux maintenant. Tu as déjà, on a déjà vu la famille. On attend que tu finisses et que tu viennes. Tu vas bientôt finir tes études. Qu'est-ce qui se passe Que vous soyez d'accord ou pas C'est celle-là que j'épouse. J'ai dit on en manque à maman, quand il vient, il présente l'acte de mariage et je me suis déjà mariée avec ma femme qui dit -il à ma maman la bombe est déjà lancée, raison sont tranquilles accueillons, on va faire comment la mère dit il n'y a pas de problème et pendant ce temps là, chez nous c'est obligé d'aller doter il va doter la femme, il a alors l'argent non, il n'a pas l'argent mais nous nous sommes débrouillés à trouver de l'argent pour aller doter cette fille il porte la fille, il met à la maison, là on l'a fait. À l'époque chez nous, quand vous passez à un concours professionnel, après l'école on vous donne du travail, il a été affecté dans une maison, il a abandonné toute sa famille. Tout le monde, parce qu'on n'aime pas sa femme, il a abandonné toute sa famille. Le mariage n'a pas fait 200 ans, ça a déclenché entre eux-mêmes. C'était sa belle-mère qui était devenue sa maman. Ça a déclenché entre eux-mêmes. Nous apprenons tribunal, tribunal, divorce, tribunal, tribunal, divorce. Personne n'a mis pied. Comme il avait abandonné toute la famille, personne n'a mis pied. Il est monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu. Finalement, c'est lui qui nous rendait compte. Il dit, j'ai déjà divorcé avec ma femme, maintenant. Mais je vous assure, depuis que mon frère a divorcé, il a tout ce qu'on appelle... Grade. Depuis qu'ils se sont séparés, il n'a jamais été heureux dans son foyer. Bon, le jour du tribunal, dit-on, de, de la délibération, dit-on, sa belle-mère avait dit que tant que tu n'as pas épousé ma fille, non, tant que je vis, tu n'auras plus femme dans sa maison. La malédiction était tombée sur les deux, sur l'un et sur l'autre. Le mari tournait en rond, la fille aussi tournait en rond. Jusqu'à nos filles, nos jours, ils ont eu un enfant. L'enfant aussi, les a abandonné. L'a abandonné comme lui aussi avait méconnu sa maman. Il m'apprend que j'ai appris que ma fille s'est mariée aux États-Unis. J'ai appris qu'elle a même accouché. Mais il n'a jamais vu la photo. Donc, c'est pour cela que c'est le témoignage. La, la, le, le, le, euh, la prédication de dernièrement, c'était comme si on était en train. Et je n'ai jamais oublié ça. Donc c'est pour que.. Je veux faire ma petite je veux chanter ma chanson aussi. Il nous parle, il nous parle. Dieu nous parle, n'attends-tu pas? Il nous parle. Jésus nous parle. Ouvre ton cœur au oh Seigneur. Porte de Jésus frappe. Porte de ton cœur. Tu vas ta paix. Ouvre ton cœur au oh Seigneur. À la porte.